La première des choses à faire est de créer une structure pour notre document. Donc, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'espace, je clique sur créer un item, puis module opale. Automatiquement, il met devant le mot module, ainsi que le nom du, de l'espace correspondant. Je clique sur créer. La première des choses à faire est de renseigner le titre, copier-coller par exemple, copier, coller, voilà, puis ensuite je vais créer les divisions, donc en cliquant sur l'étoile, je sélectionne division, et je vais encore enseigner le titre, ici, en domotisant l'éclairage. Voilà. Pour créer un, une autre division au même niveau, je reclique sur l'étoile, division. Je sélectionne le deuxième, je copie et je colle. Voilà. Je viens de créer la structure hiérarchique de mon document constitué donc d'un module séparé en deux divisions.